Bonjour, je suis Michel Guillaumineau et je vais vous présenter une dictée. Alors c'est un texte qui a été écrit par Luc Ferry et qui a été utilisé pour le concours « les L'étamré de l'orthographe » en 2007. Donc, je vais d'abord vous lire le texte dans son entier, afin que vous puissiez en saisir le sens, et ensuite je vous le dicterai phrase par phrase, comme nous le ferions en classe. Innovation et tradition Si nous examinons la vie quotidienne, les bouleversements dont notre vieux continent a été le théâtre ces derniers temps sont saisissants. Ainsi, dont lequel j'ai passé mon enfance a sans doute changé davantage en 50 ans qu'en 500 ans. Quand j'explique à mes filles que les paysans faisaient les foins à la faucille ou que les femmes lavaient leur linge au lavoir, elles éprouvent irrésistiblement le sentiment que je sors tout droit d'une grotte préhistorique. C'est aussi la condition féminine de cette époque, pourtant pas si lointaine, qu'elles ne peuvent appréhender tant à changer la situation des femmes. On peut donc multiplier les exemples de ces ruptures aussi récentes qu'abruptes Évoquer ces œuvres cinématographiques qui, avant-guerre ou juste après, mettaient en scène des institutions scolaires, telles que le magnifique topaz de Pagnole, avec son inénarrable dictée énoncée dans un silence solennel, devant des élèves pieusement penchés sur des pupitres troués d'encriers en porcelaine blanche emplis d'une encre violette. L'identité nationale suscite tant et tant de controverses c'est moins à cause des courants d'immigration que l'on a cru bon d'accuser de tous les maux qu'en raison de cette déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles à nul autre pareil. Il suffirait que l'on recourt à une perspective cavalière sur l'histoire de la haute culture pour mesurer l'ampleur des dites révolutions. Bien au-delà du domaine esthétique, ce sont tous les symboles traditionnalistes, dont des morales religieuses ou petites bourgeoises, empreintes de conventionnalisme, qui furent ébranlées comme jamais par le passé. Quant à l'avenir, j'ose croire qu'il appartient à celui ou celle qui, comme vous tous, chérit notre langue française. Voilà, donc à vos crayons et je vais commencer à vous dicter. Le titre. Et tradition. Si nous examinons la vie quotidienne, virgule. Si nous examinons la vie quotidienne, virgule. Les bouleversements dont notre vieux continent. Les bouleversements dont notre vieux continent a été le théâtre ces derniers temps, a été le théâtre ces derniers temps, sont saisissants, point, sont saisissants. Ainsi, virgule. Le village dans lequel j'ai passé mon enfance. Le village dans lequel j'ai passé mon enfance. A sans doute changé, a sans doute changé davantage en cinquante ans, a sans doute changé davantage en cinquante ans. 500 ans pas ouais. sans doute changé davantage en cinquante ans qu'en 500 ans ouais. Quand j'explique à mes filles quand j'explique à mes filles, Que les paysans, que les paysans ouvraient les guillemets, faisaient les foins, fermez les guillemets, faisaient les foins, fermez les guillemets, à la faucille. faisaient les foins à la faucille, ou que les femmes ou que les femmes lavaient leur linge au lavoir, virgule lavaient leur linge au lavoir, virgule inigne de cet époque. Elles éprouvent irrésistiblement, elles éprouvent irrésistiblement le sentiment, elles éprouvent irrésistiblement le sentiment que je sors tout minime de cette époque d'une grotte préhistorique que je sors tout droit d'une grotte préhistorique, point, à la ligne. C'est aussi, c'est aussi la condition féminine de cette époque, virgule, c'est aussi la condition féminine de cette époque, virgule, Pourtant pas si lointaine, virgule, pourtant pas si lointaine, virgule, qu'elles ne peuvent appréhender. qu'elles ne peuvent t'appréhender, changer la situation des femmes temps à changer la situation des femmes. Trois petits points. On pourrait bien sûr, on pourrait bien sûr multiplier les exemples de ces ruptures on pourrait bien sûr multiplier les exemples de ces ruptures aussi récentes qu'abruptes, aussi récentes qu'abruptes, les institutions. évoquer ses œuvres cinématographiques, évoquer ses œuvres cinématographiques, qui, virgule, les institutions avant-guerre ou juste après, virgule, avant-guerre ou juste après, virgule. Mettez en scène, mettez en scène des institutions scolaires telles, mettez en scène des institutions scolaires que, tel que le magnifique topaz de Pagnole, le magnifique topaz de Pagnole, avec Inénarrable dictée avec son inénarrable dictée, énoncé dans un silence solennel, virgule, énoncé dans un silence solennel, virgule, Devant des élèves, devant des élèves, pieusement penchés, pieusement penchés, sur des pupitres, sur des pupitres troués, sur des pupitres troués. Et en porcelaine blanche trouée d'encrier en porcelaine blanche empli d'une encre violette point empli d'une encre violette point Ainsi, virgule. ainsi. Si l'identité nationale suscite. Si l'identité nationale suscite. Tant et tant de controverses. Tant et tant de controverse, c'est moins, c'est moins à cause des courants d'immigration, c'est moins à cause des courants d'immigration. n'a cru bon que l'on a cru bon d'accuser de tous les maux que l'on a cru bon d'accuser de tous les maux qu'en raison de cette déconstruction des valeurs présent de cette déconstruction des valeurs et des autorités et des autorités traditionnelles à nul autre pareil et des autorités traditionnelles à nul autre pareil. Point. Il suffirait que l'on recourt, il suffirait que l'on recourt à une perspective cavalière, à une perspective. Cavalière, sur l'histoire de la haute culture sur l'histoire de la haute culture pour mesurer pour mesurer l'ampleur des révolution. pour mesurer l'ampleur Dédite révolution. Bien au-delà du domaine esthétique, virgule. Bien au-delà du domaine esthétique, virgule. ce sont tous les symboles traditionnalistes. Ce sont tous les symboles traditionnalistes du surmoi, virgule, du surmoi, virgule, des morales religieuses, des morales religieuses, ou petites bourgeoises, ou petites bourgeoises empreinte de conventionnalisme, empreinte de conventionnalisme qui furent ébranlés, qui furent ébranlés comme jamais par le passé, comme jamais par le passé. Quant à l'avenir, quant à l'avenir, j'ose croire, j'ose croire qu'il appartient à celui ou celle, qu'il appartient à celui ou celle qui virgule. Comme vous tous, virgule, comme vous tous, virgule, chérie, notre langue française, point final. Chérie, notre langue française, point final. Je relis rapidement et ensuite, on pose le crayon et corrige. Innovation et tradition Si nous examinons la vie quotidienne, virgule, les bouleversements dont notre vieux continent a été le théâtre ces derniers temps sont saisissants. Point. Ainsi, virgule, le village dans lequel j'ai passé mon enfance a sans doute changé davantage en 50 ans qu'en 500 ans. « Quand j'explique à mes filles que les paysans ouvraient les guillemets, faisaient des foins, fermaient les guillemets, à la faucille, ou que les femmes lavaient leur linge au lavoir, elles éprouvent irrésistiblement le sentiment que je sors tout droit d'une grotte préhistorique. » à la ligne. C'est aussi la condition féminine de cette époque, virgule, pourtant pas si lointaine, qu'elles ne peuvent appréhender tant à changer la situation des femmes. On pourrait bien sûr multiplier les exemples de ces ruptures aussi récentes qu'abruptes, évoquer ces œuvres cinématographiques qui avant-guerre ou juste après, qui, avant-guerre ou juste après, virgule, mettaient en scène des institutions scolaires telles que le magnifique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 des morales religieuses ou petites bourgeoises empreintes de, de conventionnalisme qui furent ébranlées comme jamais par le passé. Point. Quant à l'avenir, j'ose croire qu'il appartient à celui ou celle qui, virgule, comme vous tous, chérit notre langue française. Point. Voilà. Quelques difficultés hein, pour cette, euh, cette dictée qui euh, a donc été présenté pour le concours des timbrés de l'orthographe. Il fait partie aussi de ces dictées que l'on utilise pour le certificat Voltaire. Bien, nous allons donc euh, voir ensemble euh, le euh, corriger. Je vais faire défiler euh, les diapositives une par une. Innovation et tradition. Si nous examinons la vie quotidienne, virgule, les bouleversements, donc on retient bien que dans, le, que dans le, le mot bouleversement, il ne faut pas oublier de mettre un E après le L, même si on ne le prononce pas à l'oral ou même si on ne l'entend pas. Le verbe « bouleverser » est composé des deux verbes « bouler » et « verser ». Ce qui peut euh, là aussi vous être utile euh, lors de la composition euh, du mot pour l'écrit de français du concours. Alors ensuite, je vais enlever... là. Voilà. Alors ensuite... Euh, les temps alors les bouleversements dont notre vieux continent a été le théâtre ces derniers temps sont saisissants saisissant c'est ici un adjectif verbal issu du participe présent du verbe saisir mais comme c'est un adjectif il s'accorde donc en genre et en nombre avec le mot qu'il qualifie il qualifie le mot temps au masculin pluriel. Donc, on met le S. Ainsi, le village dans lequel j'ai passé mon enfance a sans doute davantage, a sans doute changé davantage. Alors, davantage, ici, il est en un seul mot. Davantage en un seul mot signifie plus, donc il a plus changé en 50 ans qu'en 500 ans. Davantage en deux mots signifie de profit, de bénéfice n'est pas du tout le sens ici. En 50 ans qu'en 500 ans, on n'oublie pas le s, ce numéral 100 se met au pluriel lorsqu'il est multiplié et qu'il n'est suivi d'aucun autre numéral, ce qui est bien le cas ici. Il doit donc s'écrire avec un s en lettre finale. Euh, nous aurions 510, il n'y aurait pas le s à 100. On est d'accord. Quand j'explique à mes filles que les paysans faisaient euh, les foins à la faucille ou que les femmes lavaient leur linge au lavoir, pas de E à la voir, les mots en voir euh, ont très peu de E, elles éprouvent irrésistiblement deux airs et le sentiment que je sors tout droit d'une grotte préhistorique. Donc là, il y a quelques euh, termes ou mots euh, qui peuvent paraître complexes, mais que l'on voit souvent et que vous devez connaître. C'est aussi la condition féminine de cette époque, pourtant pas si lointaine qu'elles ne peuvent appréhender ER après le verbe pouvoir on a un verbe à l'infinitif tente à changer tenter et à émuter hein, c'est autant tente à changer et là on est bien dans un participe passé la situation des femmes on pourrait bien sûr multiplier les exemples de ces ruptures aussi récentes qu'abruptes abruptes en un seul mot évoquées alors, multiplier, évoquer, bien sûr à l'infinitif, ces œuvres, celles-là, hein, ces ces, ES, CES, œuvres cinématographiques, quitte avant-guerre, avant-guerre avant, avec un trait d'union, est un nom féminin. Il est né dans l'immédiate avant-guerre. Nom que l'on retrouve aussi employé adverbialement, adverbialement, pardon, comme ici. Donc, invariable. Euh, comme un adverbe ici avec un trait d'union sinon avant la guerre on y mettrait euh, un article. Alors mettez en scène sans s à scène des institutions scolaires telles que tel euh, T E 2 L E S hein, l'expression tel que employé le plus souvent après un nom, sert à introduire un exemple ou une comparaison. Ça peut être une figure de style et ça peut être aussi euh, introduire un complément circonstanciel de comparaison. Il faut alors accorder « tel » avec le nom illustré par l'exemple ou la comparaison, et non avec « le » ou « les noms qui suivent ». On accordera donc ici « tel » avec « institution » féminin pluriel, donc on écrira « tel »« te 2 l e s donc on fait bien attention, hein, on accorde le tel, tel que, dans cette expression-là, avec le nom illustré par l'exemple ou la comparaison, et non avec ceux qui suivent. Donc avec son inénarrable dictée. Inénarrable, c'est un adjectif qui signifie qu'on ne peut raconter, qu'on ne peut narrer, souvent parce que c'est comique, euh, en tout cas parce qu'on le remarque. Mais narrer, donc ça vient de narrer, donc on retrouve les deux R. Mais il n'y a qu'un seul N après lui. Inénarrable, le IN là, qui est le préfixe de négation, qui n'est pas racontable, qui signifie pas. Alors, euh, par le magnifique topaz de Pagnol avec son inénarrable dictée, énoncée, c'est la dictée, donc, et eux, dans un silence solennel, devant des élèves pieusement penchés. Donc, vous, on, on a ici, sur des pupitres troués, d'encre, euh, d'encriers de porcelaine ou en porcelaine blanche, emplis d'une encre violette. On a énoncé qui s'accorde avec la dictée. On a penché, qui s'accorde avec des élèves. On a troué, c'est un pupitre masculin pluriel, qui s'accorde avec troué, donc qui s'accorde avec pupitre. Et puis empli, qui s'accorde avec encrier. Ce sont les encriers qui sont emplis d'une encre violette et non pas la porcelaine blanche qui est emplie d'une encre violette. Ce sont là des participes passés employés comme adjectifs, qui donc s'accordent avec le nom auquel ils se rapportent. Si, si l'identité nationale suscite tant et tant de controverses, là encore, hein, tant T-A-N-T, c'est moins à cause des courants d'immigration, attention, deux M ici, hein, c'est migration avec le préfixe IM, au contraire, démigration euh, qui euh, ne comporte qu'un seul M, que l'on a cru bon d'accuser, alors bon ici. Ce rapport, c'est un adjectif qui se rapporte au groupe infinitif accusé de tous les, de, de les mots et euh, qui par nature est masculin singulier. Il ne s'accorde il, il pas avec courant. Euh, on peut vérifier en remplaçant... Euh, alors attendez, j'ai fait une sottise, voilà, pardon. Euh, on peut s'en en assurer en remplaçant, euh, en remplaçant courant par vague, et on dira et on écrira bien à cause des vagues d'immigration que l'on a cru bon d'accuser, hein, non pas que l'on a cru bonne. Donc bon doit rester au singulier et s'écrit sans S en finale. Euh, « Que l'on a cru bon, donc, d'accuser de tous les mots »,« mot », c'est le pluriel du mot « mal », et l'expression « accuser de tous les mots », MAUX est mot mal, mots, -X, signifie « tenir pour responsable »,« incriminer »,« blâmer ».« Que l'on a cru bon, » je reprends, euh, « d'accuser de tous les mots en raison de cette déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles à nul autre pareil ». À nul autre pareil, l'adjectif ici « pareil » se rapporte à « déconstruction ». Une déconstruction à nul autre pareil, c'est-à-dire une déconstruction qui ne ressemble à aucune autre. On doit donc l'écrire au féminin singulier. De même, le déterminant « nul » va se mettre au féminin singulier comme déconstruction qui est là sous-entendue. Donc on accorde « nul autre pareil » avec « déconstruction ». Il suffirait que l'on recourt euh, à une perspective cavalière sur l'histoire de la haute culture pour mesurer l'ampleur des dites révolutions. Recours, il suffirait que l'on recourt. C'est ici une tournure impersonnelle qui suit « il suffit que » et « il suffit que » est toujours suivi du subjonctif. Le verbe donc « recourir » est à la troisième personne du singulier du présent du subjonctif qui se marque, pour tous les verbes d'ailleurs, quel que soit leur infinitif, sauf euh, « avoir et être » par la terminaison « e ».« Dédite révolution »,« dédite », on joint à l'article défini le participe passé dit lorsqu'on l'emploie lorsqu pour indiquer que l'on parle de quelque chose dont il vient d'être question, y compris lorsque l'on a affaire à l'article contracté du ou des. Donc « dédite révolution », en un seul mot, avec la marque du féminin pluriel, puisqu'il s'agit de révolutions, bien sûr, donc ces révolutions dont on vient de parler. Bien au-delà du domaine, alors au-delà, hein, je ne l'ai pas signalé, mais au-delà avec euh, le tiret, dans ce, euh, cette locution composée, bien au-delà du domaine esthétique, ce sont tous les symboles traditionnalistes un seul N, du surmoi en un seul mot, des morales religieuses ou petites bourgeoises. Petite bourgeoise est employée soit comme adjectif féminin pluriel, ce qui est le cas ici, ou comme nom féminin pluriel, veut dire des petites bourgeoises. Employée ici comme adjectif signifie la petite bourgeoisie, ou péjorativement qui manifeste les défauts de la petite bourgeoisie. Qui est plutôt euh, le, le, le cas ici. On remarque là encore, hein, lorsque euh, il est employé euh, comme ça, euh, le tiret entre les deux. Empreintes de, de conventionnalisme, pardon, qui furent ébranlées comme jamais par le passé. Empreinte, cet adjectif est ici du participe passé du verbe empreindre. Et surtout ne pas le confondre avec le nom emprunt qui va se prononcer de la même euh, de la même façon. Donc empreinte euh, qui va s'accorder avec euh, les morales féminins pluriel. Quant à l'avenir, j'ose croire qu'il appartient à celui ou celle qui, comme vous tous, virgule, chéri, notre langue française. Là, on a le verbe chérir, c'est un verbe transitif du deuxième groupe avec, qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ici, il est au présent de l'indicatif et la troisième personne. Et euh, on, on, on met un T, bien sûr, on laisse pas chéri, i, euh, qui serait le participe passé, signifie aimer tendrement quelqu'un. Voilà, dictée et faite, corrigée euh, également. J'espère que vous avez euh, bien euh, vu toutes les erreurs possibles. Hein. J'ai passé, on, on donne l'explication euh, des mots et des accords qui me semblaient le plus euh, difficile. Je ne suis pas revenue à « quant à l'avenir hein. », ici c'est bien évidemment le euh, « Q-U-A-N-T ». C'est pas euh, quand la notion, avec un dé, ce n'est pas une, la conjonction euh, de subordination de temps, donc c'est bien quant à l'avenir. Euh, donc j'espère avoir euh, répondu à toutes les questions que vous pouviez vous euh, poser. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage pour la suite. Au revoir.